Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui encore un nid de frelons asiatiques euh, Sous une toiture Donc j'ai vu euh, vite fait, apparemment ça passe sous les tuiles Je vais vous montrer la toiture de la maison Donc voilà, c'est ici, c'est la toiture de la maison, elle est là Donc c'est de ce côté, mais de l'autre côté de la maison Donc je vais monter par là et je vais aller voir ça Alors, à mon avis, il va y avoir une grosse attaque Parce qu'en général, sous les tuiles, ils n'aiment pas ça avec les vibrations donc je m'habille, et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le combat Il va piquer ce combat. Allez, on va monter sur le toit. On va essayer de placer la deuxième petite GoPro. Même pas sur le toit qui fait déjà chaud. On va regarder ça. Je vais vous montrer l'entrée. Petite erreur, je pense qu'on est sur du frelon européen. Alors on va poser ça et on va détuler. Pas sûr de l'Asiatique. Allez, on va essayer de de tout ça. Ouais ouais. Là, c'est pas mal. De grosses attaques. Hein. On va mettre la Il fait chaud, il fait chaud On va attendre 2 minutes dans la même tuile et revenir au nid Allez. voilà on arrive à la fin de la petite vidéo vous avez vu de loin j'ai cru que c'était un nid de frelons asiatiques Parce que souvent comme ça Les frelons asiatiques c'est souvent eux Qui se mettent en bord de, de tulle comme ça Et vu la quantité Mais c'était du frelon européen C'était du frelon européen Dites moi ce que vous en pensez Je suis essoufflé Mais grave Il fait trop chaud là Un petit pouce bleu, un petit commentaire Et je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à très bientôt les Dédés. Oh